Et salut à tous, c'est Spiny, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, ça faisait vraiment un bail que j'avais pas refait cette intro, que vous avez entendu ma voix. En tout cas, ça fait un plaisir de vous revoir, et on va reprendre la chaîne avec pas mal de changements. C'est parti J'arrive pas à faire cette voix en fait. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer comment la chaîne va changer. Donc, désolé si je trouve pas les mots parfois, mais je suis pas très très bon en Hello Je sais pas comment on dit, voilà. Premier fail. Je pense que vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis quelques semaines, même plus d'un mois. Donc, il euh, y a plusieurs raisons à cela. Eh bien, déjà, euh, à cause des cours et de beaucoup d'autres choses, j'avais vraiment, mais vraiment pas le temps pour euh, me consacrer du temps à faire mes vidéos et tout. Euh, et puis, quand j'avais le temps bah, pour faire mes vidéos, je repoussais ça au, au plus tard. Ce qui fait que, entre temps eh bien, il y avait... Euh le de plus je pense que vous avez dû le remarquer sur la miniature qui a été entièrement dessinée par moi et qui est style tout... Oui, bref, je pense que vous avez dû voir comme quoi si j'arrêtais MCPE ou pas. Eh bien, j'en sais rien en fait. À vrai dire, euh je ne veux pas dire que je ne vais pas arrêter MCPE parce que peut-être je vais y rejouer plus tard ou je sais pas, je change d'avis beaucoup de fois, je suis un mec assez indécis du coup. Et en ce moment, euh, en ce moment, eh bien le jeu commence à me lasser. Je ne dis pas que le jeu est mauvais ou, ou que soit, ça fait 5 ans que j'y joue. J'ai toujours aimé le jeu, hein, même si bon euh, voilà, des fois c'était pas ouf, mais d'autres fois c'était vraiment bien. En tout cas. Euh, je sais pas si MCPE continuera euh, dans l'avenir de la chaîne. Vraiment, MCPE en ce moment, bah, je pense que je vais peut-être arrêter. Oh du moins, je ne sais pas. Et je veux pas aussi vous décevoir. Le truc, c'est ça. C'est que, à la base, ma chaîne, c'était du MCPE. Et que ça a toujours été ça. Et que du coup, vous êtes abonné un petit peu pour ça. Alors, autre grand changement. Je pense qu'il y aura littéralement plus de gaming sur la chaîne. Alors non, ce n'est pas un troll ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y aura plus euh, de gaming sur la chaîne à l'avenir. Ce genre de vidéo, ça commence euh, à me lasser. Donc je pense que ça sera ça le plus gros changement à partir de cette vidéo sur la chaîne et euh... et je pense que vous allez du coup me poser cette question Pain au chocolat ou chocolatine Alors oui, eh bien euh... euh quoi Eh mais s'il y a plus de gaming sur ta chaîne, il y aura quoi du coup Hein euh Trois mois, eh bien j'avais fait une vidéo qui parlait euh... comme quoi... Je disais que j'allais démarrer l'animation du coup sur la chaîne je pense que je vais enfin démarrer ce projet et commencer peut-être des petites animations pour démarrer voilà, des trucs de débutant étant donné que pendant la période où j'ai pas fait de vidéo c'est-à-dire pendant bah, j'ai rien fait donc pour les prochaines vidéos, on va faire ça en douceur, hein, étant donné que l'animation, il bah, faudra que je m'entraîne en même temps de vous proposer des trucs. Euh, du coup, je vais faire, je pense, des petites vidéos, vous allez me dire si vous aimez ou pas. Ça sera cool et, euh, et comme ça, tout le monde sera, sera content. Après, je n'ai pas envie de me presser ou quoi que ce soit, je suis quelqu'un de simple. Paresseux. Ouais aussi. Elias Ouais, pourquoi pas... Quelqu'un qui n'a pas d'influence. Non mais c'est bon, il faut pas exagérer aussi. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Euh, merci de l'avoir regardée. Et puis aussi, merci à vous de me suivre, même quand je suis, eh bien, pas actif. Et que je reviens de nulle part. En tout cas, j'espère que ces prochaines vidéos vont vous plaire. On va voir ce que ça donne, en tout cas. Et puis, euh, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Spiny, et... Ciao tout